Bonjour, Mesdames, Mesdemoiselles Messieurs, bonjour Nabilai Camara depuis Bruxelles, cher compatriotes guinéens. Nous sommes mercredi. Mercredi, je vais donc passer donc, à cette analyse sur la situation politique chez nous, chers compatriotes guinéens, avec le thème, disons, le thème l'insensibilité des partis politiques, et mouvements sociaux face à aux actes barbares de la junte, je dis bien l'insensibilité impar impardonnable des partis politiques et mouvements sociaux face aux actes barbares de la junte militaire. C'est le thème d'information sur le Compte que je vais maintenant analyser. Très bien, cher Compte je vais commencer par, euh, disons, cette remarque. Je le disais l'autre fois que, et bien sûr, c'est toujours facile de dire, bon, écoutez, depuis euh, 1958, nous sommes indépendants, que les choses ne bougent pas, les régimes répètent les mêmes erreurs, et bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Là, nous, nous sommes capables de le faire théoriquement. On le dit à tout moment, n'est-ce pas Alors, mais quand le moment, disons, euh, réel arrive, le moment arrive pour effectivement agir, et voilà, nous oublions tout. Nous étions des vrais analystes, nous savons le problème, nous connaissons même, disons, les solutions. Alors, quand le moment arrive pour finalement résoudre ces problèmes-là et trouver des solutions, et voilà, on remarque que personne n'a en fait de bonne mémoire. Nous avons tous oublié. Faisons-nous exprès ou oh non De toute façon, c'est une remarque franchement, et avec ça, on n'ira nulle part. Nulle part. Et là, ce n'est pas seulement, on n'ira pas que seulement c'est la junte militaire qui est en train maintenant de répéter les mêmes erreurs ou les erreurs du passé. Non, on a les partis politiques, non seulement la junte, les partis politiques, les mouvements sociaux, tous. Nous répétons les erreurs du passé et comme ça, on n'ira nulle part. L'échec total. C'est clair, c'est le guinéen. Très bien. Alors, j'ai ce direct, hein, je, parce que moi, il y a un point qui, qui, qui me tracasse euh, depuis toujours la tête, qui, qui m'énerve, euh, c'est-à-dire quand on a une junte militaire qui renverse Alpha Condé, qui vient au pouvoir, vous comprenez, et qui a pour, je dirais, expression fondamentale, clé, comme on a vu avec Alpha Condé, l'expression clé, c'était cette phrase, j'ai trouvé, euh, j'ai hérité d'un pays sans État, ok, et on avec de Doumbouya maintenant, on entend, on parle de la refondation, n'est-ce pas Je pense à comme élément clé n'est-ce pas, entrer en la matière. La gente la, la militaire utilise ainsi. Donc, on a une gente militaire qui vient avec euh, ce langage. Euh, nous venons pour effectivement euh, refonder les étions de la rubrique. Hein refonder la Guinée, l'État guinéen. Mais ce qui me choque, vous venez pour refonder, n'est-ce pas Ils disent aussi, ils viennent pour développer la Guinée. Mais on a des, ces barbares-là qui tuent pour, ils tuent pour la refondation. Vous venez pour refonder, n'est-ce pas? Et même vous tuez des innocents pour la refondation, pour le développement. Dis donc, depuis l'Anse en a compté, ça, ça commence. Écoutez, on, on laisse le côté s'écoutourer parce que ça c'était la dictature, n'est-ce pas? L'Anse a compté, euh, qui a entamé la situation, euh, ce processus démocratique. Il y a eu beaucoup de morts aussi, des innocents tués par balle, par les militaires, autant de l'Anse en a compté. Et depuis, jusque maintenant, ça continue à tuer. Mais dis donc, comment est-ce possible que maintenant, on parle de la refondation Le mot est si beau, vous comprenez, on parle, il faut refonder. Pas? Donner le soubassement à une institution. Alors, mais, ce que je ne peux pas comprendre, c est, c est, et c'est pourquoi je m'énerve contre les partis politiques et les mouvements sociaux, mais comment est-ce est possible qu'on tue pour la refondation Vous venez pour refonder, vous tuez les, les innocents pour ça. Mais c'est quand même incroyable. Vous tuez pour ça. Pour la réfondation. En principe, pour des gens, euh, je dirais, des gens normaux. Il faut dire ainsi, qui ne sont donc pas des sauvages, parce que maintenant on a les sauvages au pouvoir. Vous, parlez, vous venez pour la réfondation, après avoir renversé Alpha Condé. Cet homme qui a tué beaucoup de gens, n'est-ce pas, partout en Guinée, que ce soit à Conakry, au Fouta, en, en Haute-Guinée, en forêt d'ailleurs, Tuer cet homme beaucoup tué, alors vous renversez ce monsieur-là. Et l'élément, je dirais, euh, qui a caractérisé Alpha Condé, l'élément triste, hein, ce sont ces tueries-là. Et vous, vous venez, vous dites, je vais refonder la situation. Mais vous tuez pour la refondation. Mais c'est quand même incroyable. Ça devait être le contraire. Un pouvoir qui vient pour la réfondation, écoutez, il y a des manifestations, il y a des gens qui saccagent par-ci, par-là, mais écoutez, vous passez par toutes les manières, hein, cherchez même le dialogue, le contact avec tous ces manifestants, s'asseoir et parler pour éviter des cas comme ça, pour éviter des tueries, pour... parce que tueries, d'ailleurs, on ne doit pas en parler. Je vous le jure, la gente doit, vous venez pour la refondation, après euh, toutes ces souffrances, ou toutes ces souffrances que la Guinée a connues, n'est-ce pas Alors vous venez, mais vous tuez encore, vous n'avez pas pitié C'est quelle refondation, cher Comte Guinéen C'est quand même incroyable. N'est-ce pas Une refondation, vous venez pour une refondation n'est-ce pas mais il y a manifestation en principe c'est cela il faut la sensibilité mais vous faites venir ces gens-là à s'asseoir ensemble ces manifestants ces mouvements sociaux ces partis politiques mais c'est ça on s'entend mais ce sera le chemin pour la réfondation c'est comme ça il faut faire Très bien. Alors, je vais parler de ce qui se passe ce qui se passe actuellement à Paris. Vous avez vu des manifestations en France, notamment à Paris. Antérieurement aussi, vous avez remarqué aussi en Belgique, hein, et pendant la Coupe du Monde, quand il y avait, voilà, vous avez remarqué, il y avait euh, le Maroc qui gagnait, par exemple, voilà, il y avait pas, pas mal de, euh, disons, de vandalisme ici, des supporters marocains, euh, ici à Bruxelles, qui saccageaient tout, qui renversaient des véhicules, qui mettaient même le feu, donc aux véhicules, et même blessaient les policiers, les forces de l'ordre. En France, vous l'avez vu tout récemment hier même, alors les cailloux sont jetés, du vandalisme par-ci par-là. N'est-ce pas Alors, avez-vous entendu que les forces l'ordre ont tiré des balles réelles sur les manifestants Jamais. En France, comme en Belgique, on utilise, disons, le, le, le gage lacrymogène. Ils procèdent aux arrestations. Alors, les gens me diront, mais écoutez, Nabil et Kamara, la Belgique, la France ont une expérience vague dans la démocratie. Hein? Euh, les valeurs sont ancrées, les valeurs démocratiques, mais écoutez, s'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec l'expérience dans la démocratie. En France, comme en Belgique ou d'autres pays, ils ne vont pas tirer parce qu'ils sont humains, ils sont sensibles. Il y a des lois. Les lois sont là pour dire, bon, écoutez, si vous commettez tel acte, n'est-ce pas, chaque chose doit son rôle, jouer son rôle. Quand vous commettez tel acte, vous comprenez? Il y a une loi, ou il y a des lois pour sanctionner cela. Ils s'attellent à cela, eux à cela. Ça n'a rien à voir avec l'expérience, la durée, disons, du tamis dans, disons, la démocratie. Non. Mais ils se disent mais écoutez, tel a saccagé, en fait, ou à renverser un véhicule, a mis le feu à un véhicule, alors nous avons des tests de loi, il y a des tests de loi, en fait, qui condamnent cela. Ces individus doivent être arrêtés et jugés conformément à ces tests de loi. Vous voyez, pourquoi ils ne tirent pas Ils tirent. Pourquoi ils vont faire Ils ne le feront pas. Et parce qu'eux aussi, ils sont humains. Ils sont dit, mais écoutez, pourquoi allons-nous ôter la vie à ces gens Pour quelle raison Mais c'est cela l'humanisme, cher comptoir Guinéen. Pour quelle raison En Guinée, vous remarquez, vous voyez. Donc vous comprenez que ça n'a rien à voir avec l'espérance dans la démocratie, mais il y a en fait euh, l'humanisme en fait. N'est-ce pas? C'est cela. Vous vous dites, mais écoutez, il y a des lois. Appliquons les lois. Vous avez saccagé, alors vous payez. Si vous devez être condamné, que vous soyez condamné, vous avez cassé cela, vous payez la valeur de ce que vous avez cassé. Parce qu'il est question de l'État. Nous sommes dans une société sans société, tant loi. La société n'existe pas. Il y a des lois. Alors, referons-nous aux lois. Et surtout pour une jeune qui vient nous, nous, nous fanfaronner, en fait, de, de, de, de ce concept, disons, de refondation. Mais pour quelle raison en Guinée Les gens sont sauvages depuis toujours. C'est ça, Nous sont sauvages des barbares, vous tirez sur les gens, pour tuez les, les jeunes. Pour quelle raison mais je, je ne sais pas. Et maintenant, on entend maintenant euh, les partis politiques, les mouvements sociaux qu'il faut négocier. Vous négociez quoi Il est question d'un conflit euh, territorial où on dira, bon écoutez, un conflit territorial, alors il faut négocier où chaque parti, cédera sûrement une partie, n'est-ce pas Ou un conflit même ethnocentriste. Dans un pays il y a un conflit ouvert entre les ethnies, alors il faut une véritable négociation autour de la table où chaque ethnie ou chaque groupe ethnique va essayer de céder quelque chose. N'est-ce pas Pour pouvoir trouver en fait une issue favorable. Mais on n'est pas dans cela. Il est question de, re de, de refonder l'édition de la République de Guinée. N'est-ce pas Vous Pour négocier, pourquoi Il y a les lois, qu'ils appliquent les lois. On ne doit rien négocier. C'est à eux d'appliquer. Alors, je parle de l'insensibilité des partis politiques et des mouvements sociaux. Et moi, j'en ai marre de ces mouvements sociaux, j'en ai marre des partis politiques. Et c'est pourquoi moi, l'option que j'ai, je ne sais pas savoir si cela va venir tôt ou tard, aujourd'hui ou demain, mais je suis pour l'option d'un pitch, un véritable pitch militaire. Je dis bien, un véritable pitch militaire. Il y en aura dans d'autres pays, écoutez, il y a eu beaucoup, mais finalement, il y a eu le vrai. Ce vrai-là, nous, nous l'attendons en Guinée. Il faut ça avec un vrai militaire, un patriote. Je dis bien, un patriote. Politique, il vient pour travailler. Moi, je compte seulement sur ça. Le reste des partis politiques, des mouvements sociaux, écoutez, c'est pas possible. On parle de, de c'est pas euh, de, de, des mouvements sociaux, euh, c'est pas euh, que ce soit euh, comment je peux même m'appeler, je me rappelle même plus de ces gens parce que j'en ai marre de les entendre. Écoutez, euh, euh, les partis politiques, c'est la même chose. On a affaire à des partis politiques religieux, c'est des partis religieux pas du tout politiques insensible en plus ces mouvements sociaux ces partis politiques mais c'est vrai se limiter seulement on se limite seulement à ce que ces militaires sont en train de faire tuer s'il vous plaît les citoyens désarmés on les tue pourquoi pour la réfondation on les tue pourquoi pour le développement si on les tue ça seulement les partis politiques disent niètent à toute négociation on n'est pas d'accord pourquoi vous tuez pourquoi vous tuez et là il faut faire trembler la Guinée à tout moment qu'on a crié pendant des semaines, mais seulement pour ça, si vraiment nous sommes sensibles, un a fait des partis politiques insensibles, des leaders politiques insensibles, des mouvements sociaux insensibles, de la lâcheté par-ci par-là, de l'hypocrisie par-ci par-là. Le simple fait de tuer, les gens là, ils tuent, ils ne font pas des enquêtes, ils ne font absolument rien et ils sont capables de nous apporter de nous placer en face des argumentations. Écoutez, vous mettez les enfants dans la rue, vous les envoyez à l'abattoir pour se faire tuer. Ils sont capables de dire ça. Et les partis politiques sont là, les idées politiques sont là, les mouvements sociaux sont là. On va négocier, on va négocier ceci. Mais où on va On ne va absolument rien résoudre. C'est pourquoi je dis qu'on a affaire aux partis politiques tout simplement, euh, disons, euh, euh, oui. religieux. les mouvements sociaux. sont morts. Ce pas possible, ils ne peuvent absolument rien. On veut le changement, il faut le caractère. On veut le changement, il faut être pointueux. Et surtout quand on note la vie aux gens, aux jeunes gens, s'il vous plaît. Pourquoi ces gens là pouvaient mourir comme ça Ils meurent, des jeunes. Pourquoi Pour la réfondation mais la réfondation, pourquoi vous tuez C'est une contradiction, c'est un paradoxe. Je viens pour refonder. Ça veut dire quoi Je viens pour, en fait, euh, disons, donner de la valeur aux institutions de la République. N'est-ce pas Que les institutions de la République soient responsables. Mais alors, pourquoi je vais tuer les gens pour ça Pour quelle raison Y a-t-il pas d'autre manière, Surtout que nous avons des lois. Et nous sommes des Guinéens. Aimons-nous. Si nous nous aimons, on ne peut pas faire ça. Que le militaire pense, que le, le, le dirigeant pense... Que, écoutez, les militaires doivent sortir, mais jamais tirer sur des gens. Vous tuez sur des jeunes. Vous comprenez Mais pourquoi Alors, moi, je me dis, les partis politiques, je dis bien, en, en se limitant à cette argumentation seulement, le fait que les gens la tuent. Alpha Condé, c'était un fou, là, on a vu, il l'a tué, c'était un monsieur, là, on s'est dit, inqualifiable. Ok. C'est passé. Maintenant, on a cette jeune qui vient avec ce concept refondé. Mais c'est impardonnable qu'il lui, que ce, cette jeune continue à tuer, surtout qu'après avoir dit Mamadi Doumbouya, que désormais, il le sait, il est conscient, il le sait très bien, il dit que désormais personne ne mourra pour la politique. Il est en train de tuer. Mais les partis politiques, où, où, où, où sont-ils ces partis politiques, ces mouvements sociaux Où sont-ils on n'a pas de cœur. Parti politique insensible, leader politique insensible. Absolument rien. Vous voulez seulement le pouvoir. Cherchez le pouvoir. Ils sont en train de massacrer. Là, vous ne réagissez pas. Et vous êtes là à négocier. Écoutez, en fait, les, les religieux corrompus jusqu'à la moelle épinière. Et j'entends un certain imam dire que non, euh, nous sommes, nous sommes pour aucun cas. Ça, c'est du mensonge de la part, je sais pas, de l'imam de la mosquée. C'est du mensonge. Voilà, donc c'était effectivement ce que je, je devais dire sur ce point. En fait, alors je dis bien, et les mouvements sociaux, les partis politiques, ça ne n'arrangera absolument rien. Du moment qu'ils sont insensibles, du moment qu'ils ne savent pas réagir, du moment qu'ils ne peuvent pas. Ils sont tous des lâches, des lâches. La seule solution, moi je me dis, la solution c'est encore des militaires. Comme on dit, il est venu, il faut un autre militaire et là que ce militaire... Ce militaire se dit, qui se dise, écoutez, moi, il serai différent de l'Alice, il serait différent de mon de Moya, je ferai ce qu'il faut réellement, ce que la Guinée veut réellement. Chers c'était Nabil et Kamara depuis Brichet, merci pour l'écoute, bonne journée.